tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un hein, tu préfères avec notre chère euh, pimante. pimante voilà euh, elle va me poser des questions que j'ai écrit enfin que j'ai pris euh, dans vos tu préfères que vous m'avez euh, marqué et euh, elle va faire la sélection et va me les dire on va commencer par le petit inquiétude ah. vous allez comprendre pourquoi le petit inquiétude ah, tu préfères pain au chocolat ou chocolatine. <rire> euh, pain au chocolat. Le pain et tu mets du chocolat dedans, non Non, bien sûr, c'est la chocolatine, bien sûr. Euh, tu préfères le jus d'orange ou le multifruit ah, Le multifruit. Tu préfères, euh, numéro 3, des oreos ou des kinder bah, Bien sûr, qui dirait des kinder C'est meilleur. Oh, ça rime <rire> euh, Question numéro 4, tu préfères Instagram ou Snapchat alors dans les deux bah j'utilise beaucoup plus euh, Snapchat que Instagram alors je dirais Snapchat. Google ou Yahoo Bah bon. bien sûr Google. Tu préfères euh, YouTube, YouTube ou Twitch <rire> YouTube. Tu préfères YouTube ou Twitch oui Twitch, Twitch. Ah Twitch. Twitch. Bah Twitch, Twitch. <rire> euh ben, youtube vu que je fais que des vidéos sur youtube après twitch c'est pour les lives mais vu que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des lives là dessus et ben, reste sur euh, de deux, youtube euh, non euh petit 7 tu préfères les chats ou les chiens Chou. Ah, c'est répandu c'est <rire> les chats t'as peur des chiens non petit 8 tu préfères euh, steak frites ou euh, frites poulet alors j'adore les deux c'est va être un choix très très très compliqué mais on va dire euh, poulet frites. Poulet frites Ouais. Et voilà. Ça finit sur KFC tout ça. C'est ça. Euh, petit neuf, tu préfères les parcs d'attractions ou les parcs euh, de nature quoi Euh. Ben les parcs d'attraction, c'est mieux. On s'amuse mieux. Les parcs naturels, bah à part marcher et t'asseoir sur un banc et discuter, disputer, ben, tu ne peux rien faire d'autre. Petit 10, tu préfères Coca-Cola ou Pepsi Attention, trouvez la différence. Euh, ben pepsi, c'est un YouTuber qui est prénommé euh, Proder. Euh, mais je préfère... pepsi <rire> What Quoi Je sais pas mousse, mais, mais oui, je préfère le Coca. Tu préfères Petit 11, Discord ou Snapchat j'aime bien les deux je <rire> euh, n'ai pas de préférence pas... euh, discord ça sert juste à discuter entre nous les abonnés et nous enfin et moi et euh, discuter avec d'autres gens aussi bien sûr qu'on rencontre et euh, mais sinon euh, par discuter et... on va rester sur snapchat hein. j'ai cru que j'allais bien tuer parce que snapchat il y a moi discord y'a plus moi donc on préfère snapchat tu préfères, petit douze, YouTube ou les jeux vidéo Euh, bah ben, je préfère les deux, faire des jeux vidéo dans YouTube. Et non, ça sera des... <rire> ça sera... <rire> mais tu fais des jeux vidéo dans YouTube Tu peux faire ça Mais non. Mais qu faire... qu'est-ce tra... qu que je fais Du gaming. Je le mets sur YouTube. Oui, mais tu le mets, mais tu joues pas depuis YouTube. Voilà. Euh... euh... Sinon, je préfère, ben... Des jeux ouais. vidéo. Petit 13, tu préfères une bonne pizza chez soi Ou un McDo entre amis Euh bah ce serait une pizza chez soi, bah t'es seul avec ton canapé et ta chaise et ton, ta télé en train de manger ta pizza et si tout ça. <rire> et alors qu'un McDo, bah tu peux t'éclater à manger tous ensemble. Euh... À rigoler, à se balancer les frites dans la tête, non, à pas faire, bien sûr. Wow. Mais sinon, c'est McDo que je préfère. Enfin, le McDo est entre amis. C'est une criminelle. <rire> Toi, tu balances les frites, j'ai tu <rire> joues avec les frites. Moi déjà, tu touches une de mes frites, tu t'exploses la tête. Tu Mais comme ça, l'autre, il attrape dans sa bouche. Tu préfères dormir debout ou courir assis Dormir debout ou courir assis Dormir debout, courir assis. Il bah, y en a un, c'est plus dangereux que l'autre. Si tu dors debout, tu peux tomber te à la tête. Si tu cours assis, bah tu fais juste ça, je fais du sport en restant tranquille. Pour moi, c'est qui hein, le choix. <rire> toi pour toi, ça serait <rire> rester assis et courir. Mais euh, bah, après, dormir debout, euh, c'est quand même très très chaud. Hein. À part si t'es es coincé entre deux murs, ça peut le faire. <rire> Parce que toi, quand tu dors debout, tu te mets coincé entre deux murs. Attends, je vais dormir. <rire> <rire> Mais je sais pas <rire> Alors attends, je suis train pied là-haut, l'autre là. -haut, là. <rire> Mais je sais pas, bah on va bah, dire aller euh, courir assis. D'accord. Petit 16, tu préfères les dragons ou les licornes <rire> dure, euh, eu de préférence. <rire> Si tu veux cramer, bah tu prends un dragon, si tu veux du, du fanatique, enfin du fantastique. Les licornes. Euh... <rire> Qu'est-ce que <rire> tu peux te la peste par ton chien, avec sa patte. Oui, ouais, sa patte. Vraiment... Alors du coup, euh... mmh. Tu préfères l'enfer ou le paradis Bah le paradis, bien sûr, on bah, va éviter de cramer un en enfer. Tu préfères, euh... qu'est-ce qu'on dit euh, Sauter d'un toit d'un immeuble Ou euh, sauter d'un toit d'un immeuble Mais en version de Ou là. regarde. Voilà. Ouais, bah, tu dis sauter d'un toit, mais il vaut le faire en... En galipette arrière, ouais, euh... c'est plus classe qu'il t'en voilà, euh... en envoûté. C'est ça. Petit 19, préfère préfères marcher ou courir euh, mmh. J'aime bien les deux, mais je préférais je préfère courir. J'aime bien marcher, on va rester dans la course. Wow. <rire> c'est une survivante, elle. Un elle court. Euh, petit vin, tu préfères la console ou le portable le portable, le téléphone portable ou le portable, le téléphone, le, portable, ou, bah, le, portable, là, le, portable. le téléphone, je pense. A mon avis, je pense aussi. Euh, entre les deux, bah, si j'aurais une bonne console, je serais plus sur la console que sur le téléphone. Ça va peut-être. Mais comme tu es pauvre pour l'instant, ce téléphone, <rire> c'est ça. N'hésitez pas à ramener des consoles si vous en avez, si vous en achetez, des petits cadeaux comme ça, des offrandes, pour votre journal, c'est Jessica, c'est ça. Voilà. Le jour où on se rencontre, euh... cadeau, merci, waouh, une pesquette, merci Tu préfères les renards ou les caribous? Euh, ben, les renards. Tu préfères petite dernière question Oui, oui, ou Franklin. Tant, tant, ah, tant, tant. ah j'ai cru que tu, tu disais comme ça dans ta suite de la phrase, Non, non, tu veux ça? oui, oui, genre le petit avec sa... sa en avant, taxi, là. oui, oui, et non, gna, gna, gna. J'ai perdu la. En fait j'ai de la musique ça. mais quand je l'ai Oui vas-y oui, oui oui Oui oui avec ton beau taxi En avant oui oui Oui oui c'est toi qui conduis J'ai perdu la petite tortue avec sa carapace Parce qu'une tortue sans carapace voilà C'est pas une tortue euh... qui vit dans la forêt d'ailleurs dans ma jeunesse, j'ai plus regardé oui oui que Franklin. Franklin, pardon. Alors ce sera plus oui oui, Avec son beau taxi tout jeune. D'accord. Voilà. Donc, euh... Euh... On va s'arrêter là. <rire> euh... <rire> J'espère que ça t'a plu, mes réponses. Que tu étais un petit peu d'accord avec ce que toi, tu dirais peut-être. Je ne sais pas. Non, je suis choquée. J'aurais dit Franklin. D'accord. <rire> bah, nous ne sommes pas tous des tortues. Moi j'ai un petit taxi, et dedans je fais oui, oui, ok. Euh, sur ce, je vais vous <rire> laisser liker commenter euh, cette vidéo. <coughs> Allez, perd ta voix, t'as raison, <rire> au point où t'en es. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me redonner des tu préfères que je puisse en refaire euh, d'autres. Euh... Euh, avec nous, euh, voilà, c'était un plaisir de répondre à vos petits tu préfères. Voilà. Et sur ce, je vous laisse liker et je vous dis à, à la, la prochaine. prochaine. Bye bye.